Je voulais te, te dire que j'avais fait un film, mais je voudrais te parler du film sans que tu le vois, parce que le cinéma fait appel à l'émotion et au réel, à l'imaginaire, et donc je trouve ça intéressant. C'est pour ça que je n'ai pas filmé la manif. Manifestant, car, navette, vert, verdâtre, télé, Barnum, télé, Barnum, car, navette, élu de la République, insoumis, plusieurs élus. Plusieurs manifestants marchent, les uns derrière, les autres, beaumont sur Oise, quatrième marche, en la mémoire d'Adama Traoré, Assa Traoré, télévision, journaliste, annonce sur France Info, ce matin, quatrième marche, Adama Traoré. Je te comprends que tu n'as pas enregistré la, la, la manif, euh, parce que parfois je pense que... que... Il y a beaucoup, j'ai trouvé en France ici, beaucoup de, de, de, de, de mouvements euh, chic et, euh, comment je peux te dire, euh, les, choses, euh, les choses qui sont, je ne peux pas dire euh, des gros mots, mais qui ne correspondent pas à l'idée originale de quelque chose. Les manifs. Est-ce que c'est vraiment euh, pour beaucoup de Français de se promener, d'avoir de bons temps ou vraiment à faire quelque chose avec ce manif Ça, je ne sais pas. Jusqu'à le jour présent, mais comme, comme le gouvernement devient pire en pire euh, pendant 30 ans, depuis 30 ans que je suis ici, je pense que, je pose la question, il y a ce moment ludique et, et joli avec le manif, que tout le monde se promène, tout le monde se soutient, tout le monde sont des camarades camarade Melechkovski. Mais euh, est-ce que ça, ça donne vraiment Est-ce que, est que ça bouge Est-ce que ça s écu, s écu, s écu, peut s'écouer la situation Je ne suis pas sûr. Et le, le moment devient plus en plus stalinien. Sans Staline, alors Je ne pleure pas. L'univers est expansion. Il est impossible de revenir en arrière. La pensée du passé est présent futur. La lune blémit. L'univers est expansion. Il est impossible de revenir en arrière. Elle, mais pas elle. Elle n'est pas elle, mais elle. Où, quand, pourquoi, comment, silence, silence, silence. Les phares du bus, silence, les phares du bus éclairent la glissière de sécurité de l'autoroute. Les déportés marche en fil le long de la voie ferrée qui relie Nancy au camp de la mort du nid La porte de l'appartement de ma mère devient barbelée. « Tu seras toujours le bienvenu, » répète mon père. Le moteur du bus ronronne. « Demain, enfin, sera là-bas. »« Là-bas. » J'ai dit, premier intervenant. L'employé de la SNCF. « Vous n'avez pas votre masque. Le masque est obligatoire. » Je répète premier intervenant, l'employé de la SNCF. Vous n'avez pas votre masque. Le masque est obligatoire. Obligatoire. Obligatoire. Obligatoire. J'ai vécu très mal ce confinement parce que je, je ne supporte pas les masques. De, tout, tout, tout les fa... de tous les genres, de toutes les origines, de toutes les façons, je ne supporte pas les masques. Si on nous dit maîtriser, on maîtrise, ok On maîtrise, voilà. Et nous, on n'a rien fait, on a juste maîtrisé, maîtrisé. Ce que ne m'a pas dit le comité Vérité et Justice pour Adama, ils ne m'ont pas dit, « Hé, mérèges, on est plus en 68 maintenant. » C'est quoi ce délire de vouloir un comité vérité-justice qui s'opposerait à la justice bourgeoise C'est fini tout ça. Qu'est-ce que tu viens nous emmerder Le comité de vérité-justice, oui, on a repris un titre, comité vérité justice qui existait pour les mineurs de lance en 68. Et maintenant c'est comité vérité-justice pour Adama. Et le slogan, c'est pas de vérité, pas de justice, pas de paix ou je sais pas quoi. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Solidarité avec Issa Enfants, a nos enfants de la patrie, oh le jour de gloire est arrivé. Oh, oui, Bonjour. Les, les sont et nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Est-ce qu'il vraiment est-ce qu'il vaut la peine de, de montrer les projections de, de quelque chose qui ont vit au quotidien et, et pourquoi montrer les misérables dans les quartiers euh, qui, qui sont déjà misérables Tu veux savoir ce qui est arrivé à un mec que la police a manoté et qu'après il a étouffé sous les coups qu'il a étouffé parce que quatre mecs se sont assis dessus et ça en a à branler du hein, moment qu'il s'est fait tuer. Vous, ce qui compte dans l'image, c'est de, de faire de l'émotion, tu vois. C'est comme tous ces mecs qui font des films, là. Il y a un mec qui a fait un film, là, ça s'appelle Les Misérables, produit par Le Pacte, hein diffusé par Le Pacte, une grosse boîte de distribution de films bien pensants. Et dans ce film, qu'est-ce qu'on voit, Le, le, le Pacte Donc, Ça parle des pauvres, ouais, ça parle des pauvres, mais pourquoi ce film qui a été tourné à Gonesse, Ils n'ont jamais présenté à Gonesse parce qu'ils savent très bien que dans le film Les Misérables, on ne parle pas du rôle de la mairie. Il a jamais, ils en parlent jamais, jamais, jamais, jamais. Ils parlent des méchants flics, ils parlent des bourgeois, ils parlent de, de, de tout ça, des problèmes de cul, tout ça, bon, des trucs croustillants, des trucs clairs pour tout le monde. Mais ce qu'a dit, ce qu fait la mairie, ça, ils en parlent jamais. Parce qu'en fait, Victor Hugo, tu vois, je vais te dire un truc, vous n'en avez rien à foutre, des pauvres. Parce qu'au début, Victor Hugo, lui, était royaliste. Puis après, il a été contre la Commune. Puis après, il a été académicien. Et maintenant, il y a un prix Victor Hugo, il y a une fondation Victor Hugo. Tout ça, vous n'en avez rien à foutre, des gens qui meurent. Personne parlera de la mairie, parce que Hein, tu vois, je suis peut-être de, de la banlieue, mais Pazzolini, je sais ce qu'il est devenu, d'accord Tu sais ce qu'il est devenu, Pazzolini. Donc, je te le redis, tu ne parles pas de nom, tu ne parles pas d'argent. Ok, tu as compris, parce qu'elle va se fâcher. Ils vont se fâcher. Pourquoi les islamistes barbus ne sont pas présents en tant qu'islamistes barbus dans la marche d'Adama Traoré, contrairement à ce que sous-entend euh, la droite et l'extrême droite, qui disent que le comité Adama Traoré est manipulé par les islamistes euh, barbus qui manipuleraient à ça pour imposer leur charia et tout le bordel. Eh ben ils y sont pas. Pourquoi ils y seraient Fleur de lys de l'extrême droite. Entrée sociale de la gauche disons éducative. Fleur de lys centre social. Mosquée. Ouais. Ce que le maire ne m'a absolument pas dit, et je ferai un procès à quiconque dira que le maire de Beaumont sur Moise palestine je ne sais pas quoi, m'a dit ça. Le maire ne m'a absolument pas dit ce que je vais dire. Absolument pas dit ça. Le maire ne m'a pas dit que. Il n'y a plus de dotation actuellement. L'État s'en retire. Comment voulez-vous que je fasse pour gérer la situation Il faut bien que de l'argent rentre quelque part dans la mairie. Il faut bien que j'achète certains secteurs. Voilà, il y a des secteurs qui poursuivent les bandes de la drogue. Donc j'ai un interlocuteur, je traite avec la personne qui vend de la drogue. Et comme ça, les gens, en touche du RSA, ont un complément de revenu qui leur est nécessaire, puisque le, le RSA, ils le savent très bien, ne suffit pas pour survivre quand on paye un loyer. Donc il faut bien que les gens se procurent de l'argent par des moyens différents, y compris par la vente de la drogue. Donc qu'est-ce que je fais, moi, en tant que maire J'organise le trafic tranquillement avec des responsables qui vendent de la drogue. Malheureusement, il y a toujours des indépendants qui se pointent, des gens qui veulent prendre le marché, des professionnels du désordre qui veulent rompre ce qui est mis en place et qui veulent remplacer les vendeurs de drogue par d'autres vendeurs de drogue. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais En accord avec le réseau qui vend la drogue, je n'ai pas dit qui c'était. Eh bien, j'en prends au hasard et peut-être qu'on le coince et qu'on lui dit un en accord, encore une fois, avec le réseau officiel qui vend de la drogue et qui assure avec nous la paix civile, qui assure un encadrement, qui assure des perspectives en fait, parce qu'il faut bien que les jeunes aient du travail et de l'argent pour vivre. et encore une fois, le RSA ne suffit pas pour vivre. Donc il faut bien qu'ils aient une activité professionnelle, légèrement décalée, il est vrai, puisqu'ils travaillent la nuit et pas le matin, mais au lieu de se lever tôt le matin, eh bien ils se lèvent tôt le soir. Ça ne fait pas une grande différence. Ça ne fait pas une différence le colossale. Donc en tant que mer, je voulais dire, les hommes sont ce qu'ils sont. Donc ils voient bien que les indépendants en accord avec la personne qui gère le réseau, on le prenne, et quelquefois on lui dit d'arrêter, et quelquefois on l'étouffe. Mais rassurez-vous, vous, vous n'êtes qu'un artiste, M. Mirajkowski. Surtout, ne citez pas de nom. Ne citez pas de nom. OK Ne citez pas de nom. Et ne parlez pas de la comptabilité. Jamais. Le reste, vous pouvez emballer la mairie, la mairie, si vous voulez. Comme votre collègue Christo. Emballé, emballé, emballé. Mais les ronds, vous n'en parlez pas. Et vous ne citez pas de nom. D'accord Ouais, je me demande là si le mec euh, de dos, là, qui vient de, se, qui vient de se cacher, bon, je pense que c'est un policier en, en civil, mais c'est pas grave. Mais je me demande, je me demande si la femme, là, avec le chien aussi, si c'est pas un flic, quoi. Je me demande si c'est pas un flic, quand même. Parce qu'il y a des caméras de surveillance, et des flics, ouais. Parce que même, elle sourit, alors ça pourrait être un flic de la mairie, quoi. Ouais. Ça pourrait être quelqu'un qui est délégué à la culture, qui est médiatrice culturelle. Parce qu'ils mettent des médiateurs partout. Donc là, le mec, il s'est planqué, là, parce que ça implique. Mais l'autre femme, là, elle est médiatrice culturelle à la mairie. Donc elle est là pour que tous les discours soient écoutés et on faire une synthèse. Et de cette synthèse, on est sûr qu'il n'y a pas d'appel à la rébellion et que les professionnels du désordre, ils vont faire un tour comme ça. Alors, le journaliste, il m'a dit un truc tout à l'heure. Voilà, il m'a vraiment parlé. Et il m'a juste dit Mais, mais t'es où, là « Vous êtes où, là Vous êtes en quelle année ?» Évidemment que le comité Adama, il a évolué avec le temps. Au début, eh ben, c'était de l'émotion. Il s'agissait de dire que quelqu'un s'était fait tuer, d'une manière injuste, étouffée par la police, et qu'il y avait une femme qui s'appelle Assa, qui était sa sœur, qui voulait savoir la vérité sur la mort de son frère. Mais l'actualité, tu vois ce que tu ne comprends pas, m'a dit le journaliste, l'actualité n'est pas fixe. Tu vois, elle tourne, elle tourne. Ça change tout le temps. Donc maintenant, on n'est plus dans la période de l'émotion. On est dans la période de la défense du climat. Voilà, c'est ça le monde ordre du jour. Donc c'est tout à fait normal que face à cette marge d'Adama Traoré, maintenant, viennent les Amis de la Terre et d'autres groupes qui les l'idée de la nature. Il faut, il, il faut suivre l'actualité. Tu vois, qu qu'est-ce qu que tu nous fais chier, là tu, tu, tu me dis, par exemple, que Krivine, il a abandonné cette idée de faire des groupes judéo-palestiniens pour la défense d'Israël. Mais ça, c'était vrai dans les 70. C'était l'émotion. Tout le monde voulait être internationaliste. Maintenant, l'émotion, eh ben, c'est par exemple un petit enfant palestinien qui se fait, qui se fait tirer à bout portant par l'armée israélienne. Là, c'est de l'émotion. Là, c'est de l'image. Là, il y a un texte. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de vivant. Tu vois, voilà, alors ce que tu dis sur le Comité dramatique de Saint-Traoré, bah, c'est vrai, il évolue, il évolue, ben bah, voilà, et bah, la vie c'est l'évolution, tu vois, s'il n'y a pas d'évolution, c'est la parole unique de M. Ceausescu, réfléchis à ça, réfléchis à ça, je te le dis gentiment en tant que journaliste. Ce que tu proposes, toi, c'est d'avoir un discours figé, et ben bah, ça, si t'es pas dans l'émotion, tu es dans un discours figé, tu es un idéologue, et ça, c'est dangereux, c'est dangereux. Voilà ce qu'il m'a dit, à peu près. Comme dans la bande de Gaza, la mairie n'a pas de programme. Son seul programme, c'est le maintien de l'ordre. Il n'y a plus de programme. Le programme euh, de liberté, d'égalité fraternité n'existe plus dans les faits. À mon avis, d'ailleurs, n'a jamais existé dans les faits, ou peut-être deux trois jours en 89. Et encore, je ne suis même pas sûr que ce soit le cas. Et dans la bande de Gaza, c'est pareil. Ils n'ont pas de programme. Le seul programme qu'ils ont, c'est de défendre un territoire contre des ennemis potentiels. Donc, en ce sens, il est tout à fait légitime et clair que la mairie peut tout à fait subventionner au repas de quartier en soutien à des gens qu'ils ont fait tuer pour dire que de toute façon ils sont à la fois avec les gens qui tuent et avec les gens qui ne se tuent pas. Ils sont donc une force d'équilibre de médiation culturelle, pour reprendre l'expression exacte. Voilà. Et dans la bande de Gaza, c'est un petit peu pareil. Quand des gens ont besoin de sortir de la bande de Gaza, il faut qu'ils aient un laisser-passer. Et bien le laisser-passer, ils le demandent à l'association qui gère les laisser-passer en accord avec les autorités compétentes. C'est ce va et vient perpétuel entre autorités compétentes des deux camps, autorités de la mairie, autorités de l'État et autorités des de opposants, clairement identifiés, qui n'ont tous les deux pour seul but que de faire taire l'expression particulière et citoyenne. Leur deux buts étant que personne ne s'exprime, que la mairie et l'association représentative gèrent les paroles et qui, hors de que des paroles singulières puissent s'exprimer, qui iraient, on ne sait pas où, d'une manière virale, comme un virus. Euh, je, je pense que beaucoup de problèmes, justement, arrivent à nous tous, parce qu'on n'explique pas assez pourquoi on est là. Tu vois, c'est euh, une, une jeune femme ou un jeune homme qui, qui se rencontre, qui se promène... Euh, s'ils n'expliquent pas que c'est défilé de la mode, ne, on ne peut pas penser que peut-être ils sont amoureux. Ou... Et oui, le public, pourquoi on doit tout expliquer au public Parce que le public, il, il, vient, il vient voir un film, c'est leur problème. Moi, s'ils viennent, ils viennent. Mais, mais pourquoi je devrais satisfaire la curiosité du public et, et leur donner leur attente J'ai rien, rien à apporter. Qu'est-ce qu'on a apporté On a apporté le mouvement. C'est la manif, c'est un mouvement, c'est un espoir, c'est l'an prochain la manif. Mais... Qu'est-ce qu'on a à donner aux gens Et je ne sais pas pourquoi. Mais, mais tu n'as jamais pensé aux manifs comme un défilé de la mode Et, et, et ça, ça, il y a des manifs qui sont comme ça aussi. Tiens, c'est une idée, ça. Ah, bah oui, donc il faut toujours examiner les le racines ou, ou le, le, le berceau ou la cause de la cause. Parce que c'est vrai, peut-être qu'on pourrait faire des défilés de, de mode plutôt pour soutenir la, les gens qui se font tuer par la police ça, c'est une bonne idée, je pense. Ça, faut en parler aux autres. D'ailleurs, je, je l'avais dit, si, si on veut du monde aux projections expérimentales, je leur avais dit, il y a quand même des, des pom-pom-girls. Et puis un défilé de mode, oui. Si, si c'est bien. C'est inter... machin, là. C'est inter-tout, quoi. Inter-mode. <rire> ok, d'accord. Je suis bien d'accord. Moi, je d'accord. Je crois je... que la maison des écrivains, ils accepteraient la défilé la... de mode euh, ils, ils font certains défilés là-bas aussi. Oui, au PC aussi. Quoi. Oui, je pense qu'on est allé ensemble, qu'on avait quoi La soirée de Régis Debré ou c'était qui euh, Il y a des gens qui, qui vraiment ils ne savent pas pourquoi ils sont là, sauf euh, promener euh, certains vêtements, c'est comme de la défilé de la mode. La pression a marché et la justice a décidé de faire ses investigations, mais c'est quatre ans après. Et on a envie de dire qu'en septembre, si la juge n'est pas récusée et ne quitte pas l'affaire d'Aktaoré, on redescendra dans la rue. Donc ces investigations prouvent vraiment que nous avions raison depuis le début.